Le rêve, c'est la passion, le moteur. C'est l'imagination et c'est la liberté. Les nuages. Une pizza grosse comme ça. Rêve de passion, rêve d'évasion. Le temps. Mon rêve, c'est que nos rêves ouvrent le monde. L'aventure. Le rêve, pour moi, c'est le voyage. Que les entreprises deviennent collaboratives. Rêver, c'est se réveiller. Rêver, c'est nourrir. Donc pour moi, le rêve, c'est tout ce qui touche à la poésie.